Après avoir structuré votre document en appliquant les styles titre 1, titre 2 et titre 3, la prochaine étape consiste à préparer sa mise en page. Il faudra par exemple ajouter une page de titre, une table des matières, une liste des tableaux et figures, et bien sûr, paginer votre document. Pour respecter les normes de présentation d'un travail écrit, il faudra séparer le document en sections qui auront chacune une mise en page légèrement différente. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes sections que Rapport devrait contenir de même que les particularités de leur mise en page. Rapportons-nous d'abord au guide de présentation des travaux écrits. Selon celui-ci, tout rapport au travail de session devrait avoir une page de titre. Pour qu'elle soit bien disposée, celle-ci devrait être mise en page en utilisant un alignement vertical justifié, c'est-à-dire que les premiers et derniers paragraphes doivent être collés contre les marges du haut et du bas de la page et les trois autres disposés à une distance égale l'un de l'autre. De plus, la page de titre ne doit pas être paginée alors que les autres pages du rapport doivent l'être. De manière facultative, la page de titre peut aussi avoir une bordure. Pour toutes ces raisons, la page de titre devra donc avoir une section bien à elle. Ensuite, étant donné que le guide de présentation des travaux écrits stipule que, lors d'une nouvelle subdivision, la marge supérieure doit être d'environ 6 cm, nous allons appliquer un espacement avant de 100 points à nos titres de premier niveau, le style titre 1. Or, pour que cet espacement de 100 points s'applique bien, toutes les subdivisions débutant par un titre 1 doivent absolument être précédées d'un saut de section. Voyons maintenant comment ajouter les sauts de section à un document. Allez d'abord à l'onglet Disposition. Dans le groupe Mise en page, vous voyez la commande Saut de page. Vous pouvez appliquer les sauts de section à partir d'ici, mais puisque c'est une commande que l'on utilise très souvent durant la préparation d'un rapport, c'est une bonne pratique de l'ajouter à la barre d'outils accès rapide. Pour ce faire, cliquez sur « Saut de page » avec le bouton droit de votre souris, puis sur « Ajouter à la barre d'outils accès rapide ». Nous voulons maintenant ajouter un saut de section avant chaque titre de section du travail, soit chaque titre 1. Cliquez donc sur « Introduction » dans le volet de navigation, puis cliquez sur le bouton « Insérer saut de page et de section ». Cliquez ensuite sur la première option du deuxième groupe soit « Saut de section, page suivante ». Pour l'introduction, insérez toujours deux sauts de section, page suivante, consécutifs, de manière à avoir une page vide pour votre future page de titre et une page vide pour insérer votre table des matières. Comme ça, juste ici. Cliquez ensuite sur « Analyse de la situation » ou sur le prochain titre 1 de votre travail, puis cliquez à nouveau sur le bouton « Insérer saut de page » et de section. Saut de section, page suivante. Répétez pour tous les titres 1 de votre document. De mon côté, je vais le faire pour tous les miens maintenant. Problématique, saut de section, page suivante. Solution possible, saut de section, page suivante. Solution recommandée, saut de section, page suivante. Implantation, saut de section page suivante, conclusion, saut de section, page suivante, annexe, saut de section, page suivante, et médiagraphie, saut de section, page suivante. Notez que si vous devez présenter une ou quelques pages en orientation paysage, vous devrez chaque fois ajouter deux nouvelles sections, soit une première pour votre page en orientation paysage et une nouvelle pour revenir en orientation portrait pour la suite du travail. Après avoir inséré tous les sauts de section, je vous encourage à suivre une toute petite procédure qui vous évitera bien des ennuis. Allez au début de votre document avec le raccourci clavier CTRL plus début. À l'onglet Accueil, vous voyez que le style titre 1 est actif. Cela veut dire que si je commence à écrire mon nom pour la page de titre, il sera en style titre 1. Pour éviter cela et d'autres désagréments durant la mise en page du document, cliquez sur Remplacer dans le groupe Modification de l'onglet Accueil ou utilisez le raccourci clavier CTRL plus H. Dans la boîte Rechercher, entrez un accent circonflexe suivi de la lettre B. Cela indique à Word que vous voulez trouver tous les caractères de saut de section dans votre document. Cliquez ensuite sur Plus en bas à gauche de la boîte de dialogue. Positionnez votre point d'insertion dans la deuxième case, Remplacez par, et n'écrivez rien. Cliquez plutôt sur Format, puis sur « Style ». Dans la petite boîte de dialogue qui apparaît, cliquez sur « Normal », puis sur « OK ». Vous voyez donc dans la boîte recherchée « Accent circonflexe B », qui signifie « Trouve les sauts de section », et sous la boîte « Remplacer par », qui est vide, vous voyez « Style, deux points, normal ». Autrement dit, pour éviter des ennuis, nous voulons que Word applique le style « Normal » à tous les sauts de section de notre document. Cliquez sur « Remplacer tout ». Dans le cas du fichier d'exercice, vous devriez recevoir un message qui indique que 10 remplacements ont été effectués. Cliquez sur « OK », puis sur « Fermer » pour fermer la boîte de dialogue « Rechercher et remplacer ». Si vous entrez un accent circonflexe B dans la boîte de recherche du volet de navigation et que vous appuyez sur « Entrée, vous devriez voir 10 résultats. Regardez en haut, dans le groupe style, votre premier résultat est en style normal. Si vous cliquez sur la flèche vers le bas pour trouver le prochain résultat et les suivants, vous voyez qu'ils sont maintenant tous en style normal. Parfait. Avant de passer à la prochaine étape qui consiste à changer la mise en forme des styles, insérez toujours une table des matières automatique sur la page 2 de votre document. Allez à la page 2, puis à l'onglet Références. Cliquez sur Table des matières, puis sur Table automatique 1. Votre document a maintenant une table des matières. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment modifier les styles pour améliorer la mise en forme du document et la rendre conforme aux normes du guide de présentation des travaux écrits.